Bonjour et bienvenue sur Langue en Poche Aujourd'hui, je vais vous présenter la plateforme Relais Je vais vous présenter Relais pour le français langue étrangère Les relais pour les autres langues comme l'espagnol, l'allemand ou l'anglais fonctionnent sur le même principe et ce tutoriel pourra vous servir aussi pour accéder à Relais, vous allumez Internet et vous tapez relais.unistra.fr Le lien est dans la barre d'infos de cette vidéo Vous tombez sur ce site et on va vous demander de choisir votre langue À l'heure où je réalise ce tutoriel, il n'y a que 4 langues Mais d'ici quelques semaines, voire quelques mois, il y aura beaucoup plus de langues que ça je vais donc vous présenter relais français aujourd'hui voilà donc la page d'accueil du relais français sur relais vous avez un certain nombre de ressources en ligne qui ont été sélectionnées par les enseignants les ressources sont classées sur différents onglets différents tabs comme on appelle ça vous avez donc ici la page d'accueil qui vous donne les horaires notamment de l'espace Fleu. vous avez les coordonnées de Mireille Marshall qui est la directrice de l'espace Fleu, et vous avez ici des actualités par exemple Relais fonctionne véritablement avec une démarche personnelle il s'agit de votre recherche pour vos besoins l'onglet suivant concerne la grammaire et le vocabulaire vous avez donc ici un certain nombre de liens vers des sites si vous cliquez sur un lien vous êtes donc renvoyé avec un nouvel onglet sur le site en question les liens ne renvoient pas à tout le site ils renvoient à une page ou à un point d'intérêt de ce site ainsi parfois le même site peut apparaître plusieurs fois sur relais mais le lien ne renverra pas toujours à la même page vous avez toujours en premier le lien vers le site et ensuite, une petite description de ce à quoi renvoie le lien. Sur l'onglet écouter, vous avez de nombreux liens qui renvoient à des émissions radio ou télé euh, en français. Mais vous pouvez aussi détourner ces émissions pour les adapter à vos besoins. Par exemple, dans l'onglet ici écouter avec exercice, vous avez des fichiers audio avec leur transcription. Donc vous pouvez par exemple écouter un fichier audio et vous faire vous-même une dictée et ensuite vous autocorriger avec la transcription de l'audio si on regarde maintenant l'onglet lire vous verrez que vous avez par exemple un petit encart méthodologie dans les différents onglets parfois vous avez également cet encart méthodologie qui va vous donner des conseils pour la compétence en question comme écouter ou lire ou ensuite prononcer ou écrire en ce qui concerne la prononciation, pensez à toujours travailler avec quelqu'un d'autre, de préférence une personne native, qui puisse vous corriger dans votre prononciation. Parce que parfois vous pourrez avoir l'impression que vous prononciez bien, alors que ce n'est pas vraiment le cas, qu'il y a encore des points d'amélioration. Dans l'onglet Rédiger, vous avez de nombreux encarts qui concernent la méthodologie à l'université pour écrire. L'exercice d'écriture à l'université est assez particulier et vous avez plusieurs types d'exercices comme par exemple la dissertation ou l'essai mais des fois vous devrez aussi écrire un rapport de stage par exemple Donc ici vous avez beaucoup de liens pour vous donner des conseils pour comment écrire à l'université Dans cet encart vous avez aussi des conseils pour ré rédiger des documents officiels c'est-à-dire des CV, des lettres de motivation des choses comme ça dans l'onglet certification vous avez des liens pour vous entraîner sur des tests comme le TCF ou le DELF ou le DALF ensuite l'onglet spécialité concerne votre spécialité à l'université c'est à dire si vous faites du droit, de l'économie, de la gestion ou des sciences politiques vous pourrez retrouver des ressources de vocabulaire ou d'exercices qui concernent ces matières et c'est la même chose pour les professions de santé, de sciences, de technologie ou arts, lettres, euh, langues, sciences humaines Si vous êtes intéressé par la culture et la civilisation française vous pouvez aller dans l'onglet culture civile et vous retrouverez des liens typiques et enfin vous êtes étudiant à Strasbourg et donc vous avez un onglet pratique qui va vous donner des liens pour bien vivre à Strasbourg si, par exemple, vous avez besoin de téléphoner à un médecin, vous avez ici un lien pour les médecins et les pharmacies de garde. Si vous avez besoin de plans, c'est dans l'onglet « Se repérer à Strasbourg ». Si vous voulez louer un vélo, par exemple, c'est « Se déplacer à Strasbourg ».« vélo, Location de vélo », etc. Enfin, dans l'onglet « Sortir à Strasbourg », vous avez des liens vers de nombreux événements culturels qui ont lieu régulièrement à Strasbourg comme les cafés linguistiques par exemple, euh, le café philo qui est très bien aussi et euh, des expositions dans les musées de Strasbourg qui pourraient vous intéresser Donc cet onglet Sortir à Strasbourg est assez régulièrement mis à jour Relais est donc un outil très intéressant et qui pourra vous servir tout au long de l'année, que ce soit en français langue étrangère ou dans votre spécialité à l'université. N'hésitez pas à y faire un tour régulièrement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien comprendre comment fonctionne Relais et quel est le but de la plateforme. Moi, je vous dis à bientôt. Salut